En 2018, nous avons décidé de créer l'association Code for Marseille pour fédérer les écoles de développement web du territoire autour de projets numériques ambitieux. Nous avons un objectif, promouvoir la tech, la formation et l'employabilité dans le secteur du numérique. Code for Marseille, aujourd'hui, ce sont huit écoles de développement web qui sont unies autour de ces objectifs. Les événements que nous organisons avec Code for Marseille sont toujours concrets et pragmatiques. Job dating, hackathon, nos étudiantes et nos étudiants développent un site web, une application, rencontrent de potentiels employeurs qui peuvent les observer en train de coder ces sites et ces applications et sont du coup capables de démontrer par l'exemple que les compétences techniques acquises au cours des formations des écoles partenaires de Code for Marseille sont fonctionnelles et valorisent par là même leur employabilité. Code for Marseille, c'est peut-être aussi et surtout une dynamique collective. L'association est appuyée par des partenaires publics, des partenaires privés, des entreprises du territoire. C'est aussi la fédération de huit écoles de développement web autour de ces projets numériques ambitieux. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, qui fait le succès et l'avenir de l'association.